En 2017, des images de l'US Navy créent la sidération parmi la population américaine. Jusque-là, classées secret défense, trois vidéos d'objets volants non identifiés filmés par des F-18 sont révélées au public. Elles seront toutes en